bienvenue dans ma caravane le renforcement la punition c'est quoi et surtout à quoi ça sert Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en route si l'on cherche à faire augmenter la fréquence d'apparition d'un comportement on utilise le renforcement positif négatif. Mais attention, les termes positif et négatif pourraient porter à confusion. Quand on dit positif, c'est que l'on ajoute. Et quand on dit négatif, c'est que l'on retire. Un stimulus pour être précis. Pour le renforcement positif, on ajoute un agent renforçateur plaisant immédiatement après l'émission du comportement souhaité. Ouais, pas mal. Généralement, euh, moins de 30 secondes. Immédiatement, quoi. Dans un idéal, euh, dans les 3 secondes. Pour faire simple, lorsque l'enfant émet le comportement attendu, il est récompensé. De cette manière, on augmente la probabilité que le comportement soit répété à l'avenir. Wow. Parmi les stimuli les plus souvent utilisés comme renforçateurs positifs, on trouve par exemple les félicitations et les compliments, les câlins, la valorisation des attentions, l'obtention de certains privilèges, les vignettes, les bons points, les sorties ou les activités spéciales, ou enfin l'obtention de points ou de jetons pour obtenir un tangible, comme par exemple un objet sympa. Positif veut dire que l'on ajoute quelque chose d'agréable. Le renforcement négatif consiste, lui, à supprimer un stimulus désagréable afin d'augmenter la fréquence d'apparition du comportement souhaité. Le renforçateur négatif doit être appliqué immédiatement après l'émission d'un comportement. Les stimuli désagréables qui peuvent être utilisés sont, par exemple, les lumières vives, les bruits intenses, la critique, les reproches, Détaisez-vous pour voir Eh, c'est mieux. Etc. Et donc négatif veut dire que l'on retire quelque chose de désagréable. Donc pour résumer, quand on parle de renforcement, on parle du processus qui va permettre d'augmenter la fréquence d'apparition d'un comportement. Les termes positif et négatif ne sont là que pour nous indiquer si l'on a ajouté quelque chose d'agréable ou si l'on a retiré quelque chose de désagréable. Bon, et la punition alors La punition, elle, va faire diminuer la fréquence d'apparition d'un comportement. Mais, dans la pratique, on s'appuie surtout sur du renforcement. Si c'est pas renforçant, le gars, il va pas s'auto-punir régulièrement tout seul, quoi. L'idée, c'est qu'il se renforce tout seul, dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'habituation. Cela dit, il existe aussi deux procédures de punition, comme dans le renforcement. La punition positive. Je rappelle que positive veut dire que l'on ajoute. Ça veut pas dire que c'est cool. Dans la punition positive, on ajoute un stimulus aversif après l'émission du comportement, ce qui va le faire diminuer. Pour la punition négative, on ajoute ou on retire Oui, négatif, on retire Mais on retire quoi ben oui, on retire des choses agréables après l'émission du comportement. T'es puni de téléphone, tu lui retires quelque chose de plaisant, son téléphone. Punition négative. Je vois que tu commences à saisir le principe. En pratique, ça donne quoi Je vais essayer de donner des exemples concrets pour montrer que, en cas de renforcement, le comportement augmente, et en cas de punition, le comportement diminue. Pour le renforcement positif. Par exemple, ton bébé commence à balbutier quelque chose qui ressemble à... Maman tu vas le féliciter, l'encourager, lui faire des bisous, l'applaudir. Il a dit mmm, waouh Eh bien, il va tenter de reproduire ce comportement. Parce que la conséquence est positive. Parce qu'il aura été renforcé positivement. Ajoute un truc cool, les félicitations. Pour le renforcement négatif. Par exemple un enfant se fait taper dans la cour par d'autres enfants, il va voir la maîtresse qui intervient. Le comportement qui est « aller parler à la maîtresse pour qu'elle intervienne » va permettre à l'enfant de retirer le stimulus aversif qui est de recevoir des coups. Et donc cela va augmenter la probabilité d'occurrence du comportement « aller voir la maîtresse en cas d'agression dans la cour ». Pour la punition positive, par exemple, tu es dans ta cuisine et tu ne mets pas de gants pour sortir ton plat du four. Et bah oui, ça fait mal. Ça ajoute un stimulus déplaisant qui est la brûlure. La douleur va être suffisamment aversive pour que la prochaine fois, tu n'oublies pas le gant. Pour la punition négative, bah par exemple, tu es en voiture. Tu fais un excès de vitesse et tu te fais pécho. Tu es verbalisé par la police, on te retire des points sur ton permis, on te retire de l'argent parce qu'il va falloir que tu payes ton amende. Eh bien dans le futur, il y aura moins de probabilités pour que tu reproduises ce comportement excès de vitesse. Le comportement va diminuer. Bon, je récapitule dans le calme. J'espère que maintenant tu fais la distinction entre renforcement et punition et que tu as compris le principe du positif-négatif Si oui, petit pouce en l'air, abonnement, petite cloche, et hop là, qui c'est qui va être renforcé pour faire d'autres vidéos C'est moi Si le contenu que je te propose dans mes vidéos te plaît, tu peux aussi laisser un pourboire sur Tipeee en suivant le lien dans la description. Et en attendant, bonne route